Thank <music> you. les amis le jour de la sortie de la huawei watch 3 dans cette vidéo on va la prendre en main ensemble après dans quelques jours je vous proposerai un test archi complet avec tous les éléments qu'il est possible de faire aujourd'hui car on sait que harmony os les applications vont arriver au fur et à mesure je vous ferai des vidéos au fur et à mesure on en parlera je vais aussi vous permettre de gagner cette huawei watch 3 et aussi une huawei watch 3 pro mais ça on en parlera quand je l'aurai reçu je vous conseille donc déjà de vous abonner à ma chaîne youtube d'activer la petite cloche de notification et de suivre. Surveillez le petit onglet communauté, vous en saurez plus sur les modalités du concours. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'êtes pas abonné déjà, vous n'aurez aucune chance de gagner cette montre. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. En même temps, dans les jours qui arrivent, je vais vous sortir pas mal de comparatifs que vous m'avez demandé sur cette montre, avec par exemple une Galaxy Watch 3. Bref, pas mal de comparatifs. Et le concours sera d'ici le test ou dans la vidéo test. Allez, maintenant, stop le blabla, place au déballage. Elle est ici, la Huawei Watch 3, l'édition active couleur noire comme vous m'avez suggéré d'acheter, vous aviez voté durant le live. On va déballer tout ça, on a tous hâte de voir ce que ça donne. Hop, ok, on assure du coup une boîte à peu près semblable à ce qu'on retrouvait avec le même motif Huawei. La montre est ici, hop, je vais la poser quelques instants afin de voir ce qu'on va avoir du coup sur les accessoires hop premier accessoire du coup le chargeur chargeur sans fil magnétique parfait deuxième accessoire le petit livret de garantie et troisième le petit livret de sécurité je pense hop et ensuite la boîte est vide c'est bien beau mais nous ce qui nous intéresse c'est bien entendu la montre elle est là toute noire toute belle là. Huawei Watch 3. À première vue, elle reste assez assez classique, mais assez belle. Hein. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est la petite couronne. La petite couronne a l'air aussi sympa. À l'arrière, du coup, le céramique. On va l'allumer ensemble. Huawei, ça s'allume. Suspense. Suspense, suspense. Le petit haut-parleur, déjà, ça fait du bruit. Et le petit Harmony OS. Ça, ça fait plaisir depuis le temps qu'on l'attendait. C'est quand même... Une très belle montre hein. J'ai hâte de voir la pro hein, vraiment ce que ça va donner Mais regardez-moi ça, assez classe Assez sobre, elle est vraiment belle Elle pèse hein, quand même elle pèse, hop On va choisir le français, tac L'écran est géant Je vais commencer par l'associer du coup avec mon iPhone Bien entendu je testerai sur iPhone Sur mobile Android et sur mobile L'association est en cours Regardez-moi cet écran, déjà ce petit tourbillon Ce petit siphon est vraiment sympa Mais l'écran, d'avoir un petit peu augmenté Et d'avoir réduit la taille, c'est vraiment sympa hein. et voilà le déballage est fait la montre est configurée, est associée. maintenant on arrive du coup sur euh, sur la prise en main sur harmony os on va voir ça bien entendu juste après ensemble ce que ça donne mais avant on va voir plus précisément le design sans surprise, sur ce modèle, la Huawei Watch 3 a encore une taille qu'on connaît qu'on connaît très bien, un cadran de 46 mm, pour être plus précis, c'est un cadran de 46,2 par 46,2 avec une épaisseur de 12,15 mm, pour un poids total de 54 grammes elle reste dans la norme de ce que faisait Huawei, au niveau du poids, au niveau de la taille, vous le verrez, la GT 3 Pro par contre, aura une taille un peu plus grande on sera sur du 48, mais bon, chaque chose en son temps le rendu de cette montre est vraiment sympa, pour rappel, elle est disponible en plus Plusieurs coloris quatre coloris un coloris noir celui que j'ai un coloris marron qui est plutôt sympa avec le boîtier en argenté un coloris bleu qui fait un peu plus sportif et un coloris en argent qui est lui une édition classique élite ça va être une édition avec un bracelet métallique c'est plutôt bien d'avoir proposé toute cette gamme de couleurs ce qui est dommage c'est qu'on n'a plus une version comme on avait sur la gt2 une version plus petite on reste que sur du 46 du 46 la possibilité d'avoir une version avec un bracelet métallique ça nous rappelle un peu le design de la pro on verra dans quelques semaines quelques jours quand je recevrai la pro mais ça permet d'avoir la taille de la watch 3 on se retrouvera donc avec ces trois éditions la active qui est la noire avec bracelet en silicone la classique qui est la bleue et la marron avec bracelet en cuir ou bracelet en tissu et la elite avec le bracelet métallique au niveau des matériaux on est sur un boîtier en acier inoxydable ça reste sur la thématique de l'édition gt2 on a un verre incurvé et ce qui va être intéressant ça va être de parler de l'écran car oui, l'écran sur la Huawei Watch 3 est supérieur à ce qui a été fait dans les éditions précédentes. On en parlera lors de comparatifs, Mais on est sur un écran, à toujours, mais de 1,43 pouces. Avec une résolution de 466 par 466 pixels. C'est tout simplement un grand écran pour ce qui se fait au niveau des montres circulaires. Autre point important du design de cette nouvelle édition de chez Huawei, ça va être la petite couronne, la petite couronne rotative qu'on retrouve en haut à droite de l'écran. Qui permettra de tourner, de zoomer, de dézoomer Et aussi de pouvoir appuyer dessus Pour une validation On va le voir juste après dans la prise en main Mais c'est quelque chose qui se fait très bien chez Apple Et qui permet une meilleure navigation Une meilleure prise en main Sinon on retrouve aussi en bas à droite un deuxième bouton Qui va nous permettre d'accéder aux raccourcis. Enfin je vous en dis pas plus À l'arrière un cardio mètre Un bracelet en silicone sur mon modèle Je vous ai dit en fonction des éditions ça va changer Et grosso modo on est quand même sur un très beau design Moi qui avais aimé et adoré la gt2 pro là juste avec la watch 3 on est sur un design qui claque qui est, enfin, elle est vraiment très belle le fait d'avoir grandi cet écran fait que euh, elle est encore plus simple et agréable à utiliser j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne au niveau de la watch 3 pro voilà pour le design maintenant on va parler rapidement des caractéristiques techniques et surtout surtout on va la prendre en main et voir ce qu'il y a dans cette harmony os Reparlons rapidement des caractéristiques techniques On le sait, on les avait évoquées dans ma vidéo Lorsqu'on a eu la présentation Il y a de très belles nouveautés Notamment le nouveau système d'exploitation Est-ce qu'il va vraiment changer par rapport à l'ancien Est-ce qu'il va y avoir vraiment une, un changement Un gros changement de l'utilisation de cette montre au quotidien Je vous le dirai bien entendu pendant le test Mais je vous ferai peut-être aussi euh, un, petit, un petit retour rapide sur Instagram euh, En story si ça vous intéresse dans quelques jours Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Insta aussi C'est une montre qui va avoir la possibilité d'intégrer la 4G oui c'est une montre qui est compatible avec l'eSIM je vous ai fait il y a quelques mois une vidéo comparant les montres 4G et montres bluetooth qu'est ce qu'il y a de différent là grosso modo si vous payez dans votre forfait orange SFR et ya aussi qui le font vous payez une option à 5 euros par mois à peu près vous allez pouvoir avoir directement internet et la 4G sur votre montre et donc vous allez pouvoir être un peu plus indépendant que si vous ayez votre téléphone sur vous vous pourrez par exemple répondre à des appels sans avoir votre téléphone vous pourrez par exemple écouter des musiques via le service de streaming Huawei sans avoir votre téléphone connecté en Bluetooth. Mais bref, je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse un peu plus pour savoir la différence. Quelles sont les grosses caractéristiques techniques de cette montre Tout d'abord, déjà, je le réévoque, l'OS, l'OS c'est un nouvel OS, on est sur Harmony OS, c'est enfin le système d'exploitation ouvert de Huawei. On le verra que, actuellement, bah, il manque beaucoup de choses encore dessus, mais je vous laisse un petit peu de suspense. Au-delà de ça, on est sur une montre étanche 5 ATM intégrant un GPS compatible Bluetooth 5.2 qui permet théoriquement d'avoir une distance de transmission jusqu'à 150 mètres sans obstacle. Si ça vous intéresse que je fasse des tests Bluetooth par rapport à mon téléphone, un téléphone Android ou iPhone et par rapport à une montre connectée durant le test, une petite section, jusqu'à combien de distance on arrive à être connecté dites le moi en commentaire. On a 16 Go de mémoire dans cette montre qui va nous permettre du coup de télécharger les applications et de télécharger les musiques. Gros changement aussi ça va être l'autonomie. On passe sur une autonomie de 14 jours sur les GT2, gt 2 de pro à une autonomie en mode smart de trois jours seulement. Oui, qui dit OS ouvert dit souvent autonomie mangée, grignotée. Et voilà ben là, c'est le cas. Cette autonomie de 3 jours, bien entendu je vais la tester Voir en activant la 4G Sans activer la 4G ce que ça va donner Mais grosso modo Huawei annonce aussi Un mode qui permet de garder la batterie Et qui permet de retrouver les 14 jours d'autonomie Qu'on avait sur les GT2 Après on va retrouver capteur de SPO2 Capteur de fréquence cardiaque Micro, haut-parleur et recharge sans fil Compatible aussi avec la recharge inversée Si vous avez un téléphone Huawei Qui le permet. Concernant le prix en fonction de l'édition On aura différents prix L'édition active, la noire est disponible à 369. 9,99 avec en cadeau une petite paire d'écouteurs. L'édition classique, la marron et la bleue, 399,99 et l'édition élite elle est disponible à 449 euros. Vous allez du coup payer surtout le bracelet là-dedans. Bref, on est sur des caractéristiques techniques d'une montre qui a tout pour plaire. Maintenant, prenons-la un petit peu en main. Prenons en main ensemble cette montre. On va arriver sur l'écran principal, le cadran principal de cette Huawei Watch 3. On va pouvoir bien entendu cliquer pour changer, pour personnaliser ce cadran. Mais celui-là, je l'aime pas mal. Surtout qu'il amène à des raccourcis. Il va falloir bien entendu faire toutes les autorisations pour pouvoir avoir par exemple hop, la météo. La localisation est en cours et on va pouvoir du coup utiliser les raccourcis qui sont sur ce cadran. Ça me donnera par exemple la météo. On va pouvoir du coup cliquer aussi là pour avoir le rythme cardiaque. Ici pour avoir les appels. Et on va pouvoir bien entendu naviguer sur la montre. En swipant de haut en bas pour arriver sur les raccourcis, de nombreux raccourcis, c'est limite un menu, de bas en haut pour avoir sur les notifications, la police d'écriture est assez grande, l'écran est assez plaisant, de gauche à droite pour avoir du coup bas la météo et de droite à gauche pour avoir les données de santé, on reste sur quelque chose assez classique, on va pouvoir personnaliser en ajoutant par exemple la SPO2 des choses comme ça, le petit bouton couronne en haut va nous permettre d'arriver sur notre euh, notre menu principal, là on va pouvoir zoomer et dézoomer avec la couronne, c'est aussi plutôt sympa et on va avoir du coup des applications disposées comme sur iPhone c'est à dire sans le nom, il va falloir bien entendu du coup reconnaître l'icône en haut, le store, la musique je me demande vraiment ce que ça va donner Huawei Music, elle est indisponible sur iOS par exemple, voilà donc ça, c'était peut-être le mauvais choix de, le, de faire l'appairage sur iOS directement. Mais sinon, vous allez avoir le rythme cardiaque, le sommeil, SPO2. Là, ça va être la possibilité de suivre le stress, les agendas, les contacts, euh, la possibilité d'avoir les appels. Voilà, tout ce qui est application à peu près connue sur LightOS. Là, vraiment, la nouveauté, ça va être Huawei, la boutique, l'app Galerie. On va pouvoir rechercher Directement une application Mais vu que je sais pas ce qu'il y a dedans On va regarder les applications recommandées On va voir Z-Connect, iTranslator, Radio Line, Ensense, bref des choses Assez inconnues au bataillon Si ça vous intéresse et je pense vous le faire Je vous ferai une petite vidéo Qui récapitulera euh, toutes les meilleures applications S'il y en a, là c'est une prise en main Je sais pas s'il y en a beaucoup Je vais regarder ça Voilà grosso modo pour la prise en main De cette montre, comme je vous le disais On va pouvoir du coup gérer les appels Là j'ai pas activé le eSIM mais on n'aura pas la possibilité actuellement d'envoyer de, même un contact, bon là j'ai pas de contact, mais un SMS et ça c'est bien dommage, on va voir juste les notifications. Voilà les amis c'est tout pour cette vidéo, je vous ai dit, je vais vous sortir pas mal de vidéos comparatives là, qui arrivera demain, après-demain, etc. Vous m'avez listé toutes les montres avec lesquelles vous voulez que je compare cette Huawei Watch 3, je l'ai fait, je vais le faire. Là je vais charbonner un max sur ce produit jusqu'à recevoir la Huawei Watch 3 Pro et je vous le rappelle, abonnez-vous parce que je vais vous faire gagner la Huawei Watch 3 et la Huawei Watch 3 Pro, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est une occasion de repartir avec cette montre ou la Huawei Watch 3 Pro. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high e tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.